C'est s'est on pour un death run fautes, de base, c'est pour un death 1.0 no. Du coup, en compagnie toujours de fiches hein, comme d'hab, tu fiches Ouais Sur toutes nos, mes vidéos Ouais Du coup, euh, les gens, on, on arrive, bah, on a fait ce death run direct après le propunter à et plages Qui a été un calvaire pour faire yeah. Ok, déjà, ouais on fait fiche à rager juste parce qu'il était chercheur il bah, était tout seul en chercheur du coup il a rager euh, il y a pour ça après il y a aussi euh, parce qu'on va dire qu'on était avec des gens euh... non mais j'attendais plus le fun du jeu en fait, c'est ce que tu comprends pas ouais, bah, tant pis, de toute façon c'est passé oh. on fera des des, des mais avec des meilleurs gens tu vois oui, des meilleurs euh, prop -ends. pour l'instant c'est easy hein. Oh ouais, mais pour l'instant c'est easy Easy loup Ah ouais mais Ah ouais mais easy please, ah ouais, mais easy, please, De quoi mais... De quoi de quoi Hop là Faut que j'ai checkpoint aussi Hop tu l'as pas Nooo, aussi T'as fait non, pas avec moi T'as fait pareil que moi ouais. Parce qu'en fait avant il faut prendre le checkpoint Hop c'est bon je l'ai Oh là. là. Ok je comprends qu'est-ce faire vas-y Vas-y je t'attends Attends Attends mais Et dites moi dans les commentaires si tu préfères aimer les vidéos à plusieurs ou qu'à deux Bah de base on va être plusieurs Si je connais eu des problèmes avec des gens au calme <rire> eu... Allez, je suis fini Je vais pas y arriver Ça va bon, en vrai c'est simple. Attends. Yo yo yo, suis arrivé. Yo yo yo yo yo yo yo point yo yo yo bien. Faut Faut ça. ça ah ouais, ouais nice Faire Ok. là Ok Ah d'accord Ça va il des Il s'est rager sa mère ou ça va Non en vrai gros, puis tout à l'heure euh, c'est simple. Ouais j'avoue que même si on se de quelques fois moi ouais, j'avoue que on peut easy pizzi à merde je suis là. Ok je suis pas les très non en vrai gros ça va on peut y arriver facilement pas comme l'autre du coup c'est 30 levels je crois ouais la vidéo ah d'accord le vélo on a galéré à max Mais du coup c'est en... On... Voilà j'ai fini pas... Bah si moi j'ai fini du coup Toi non Non pourquoi j'ai pas sauté bon, du coup Fifi je parle nous un peu de ta chaîne en vidéo là attends ça serait quand euh, même bien pour ça des gens ah voilà, d'accord ok ok ok, okay, okay. Ils savent à peu près qu'est-ce que tu vas faire sur ta chaîne pourquoi ils veulent ça pourquoi donc qu'est-ce que tu vas faire sur ta chaîne Fifi euh, je vais pas faire principalement que du fortnite comme vous voyez là Voyez, là, je je peux te yes. que du comme Là, c'est un que le temps, mais voilà, comment dire ça J'ai une pièce en tête, hein voilà Je peux pas. Voilà. Voilà, ah, pas. Je jouer, parler. Ce qui veut dire que je je vais je me sous. sous je du coup, il pourra pas, mais sinon euh, de base, je devais pas faire du GTA RP. Euh, si, mais pour l'instant, je vais même pas comme euh, je me choper à la fin de la prochaine. Aïe, par contre, ça fait mal. Il y a une boîte unie, des bots unies, Arthur Pardon Ouais, ouais. Ça va, il est bien le, le dessin. Faut réfléchir à tout il euh, y en a deux mais en fait as, tu vois tu as des bonhommes de neige il faut que tu te mettes les bonhommes de neige comme ça tu n'as pas les balles et il faut que tu esquives un piège ah d'accord et... ah, a... je me suis fait il y a et du là, farming on va aussi va sous ta chaîne la non plaga... ouais, il y a du farming qui va arriver en RP Du coup, les gens de nous, on aime vraiment bien le RP. Du coup, c'est pour ça que vous allez en avoir aussi sur ma chaîne. Le RP, RPG plat, un côté sur Ah non merde Que du RPG Euh ouais, de base ouais. Oh dieu, dieu, dieu. Je me suis, là. je me suis gamelle, je me suis gamelle. Attends, comment on fait les gens Ça. Faut réfléchir. hein Putain hop là c'est bien ouais. ah, en fait ça donne euh... ah, ça donne envie là, ça... ça fait réfléchir en vrai ça de quoi ça fait réfléchir le death run il fait réfléchir en vrai Il ah faut oui, vraiment oui, bien que je réfléchisse technique est que j'aime ça la technique, ça, technique Hop. Hop. De toute façon il n'y a que du Fortnite sur ma chaîne mais j'étais à oublier pas que ça va arriver Ça va arriver même en masse On, a, on trouve déjà des parcours Il y en a peut-être qu'on a déjà fait en vidéo là voilà. Ah c'était rouge pas En tout cas voilà Du coup euh, Fifi, est-ce que tu as des réseaux sociaux pour re-suivre euh, Ouais non mais j'utilise pas les réseaux euh... il y a un petit problème. Oui. Euh... Il devait, il devait spawn quelque chose et ça a pas spawner. C'est quoi Théo là Mais là, je suis après des potes. Ah d'accord, ok. A, suis... euh... Bah j'ai rien fait, mais d'accord. Merci, mais ouais, mais... il est passé où le canon Il est passé à l'autre bout là-bas. Merci Souvenir. Bah casse-le au pire. Bah ouais, mais... comment je fais pour le casser en tout cas, je dois passer de l'autre côté. Je pense bottes. Hein. Yes. Mais du coup, je vais mourir. Comment on est passé, les gens Ça, c'est le principe Ah oui, mais comment je fais, Sweeney hein euh, Ouais. Euh, avec le canon Bah ben oui, bien sûr. Tu te mets le plus bah, tu... tu vises le plus vers la droite. Comme ça, tu. T'as pas le mais piège. Là, mais là, Swinney, je fais comment pour le récupérer, le canon, maintenant Pourquoi il est où bah, il est de l'autre côté, il est entre les deux bottes. combien tu veux que j'aille le ramasser Entre les deux bottes, bah tu vas Eh Ah, tu vas le récupérer, je sais pas Bah, oui, sauf que je risque de crever. Ah, tu... Bah, euh... oui, je risque ah, de raison. crever si, si je rencontre le bot. En plus, c'est encore des virgules. des Ah, ok, ouais, cool. D'accord, je comprends là. Ouais, ça pas. Je me faire sonner, je suis bloqué complet. Alors, Alors là, je comprends pas là. OK. Merde. Oh la chance Just que j'ai. Okay. Je fais comment moi. Parce que, ah, nice! Ah, le canon, je fais comment? Voilà je vais mourir! Ah, non, même pas! Yes, c'est un chevet! Donc, t'es encore bloqué au canon là? Eh oui, je suis encore bloqué au canon, bien sûr! Ah, là, je, je peux, peux pas, pas, pas! Oh, mais là, il faut je mettre la map! Attends, je fais la map pour la vidéo, et puis après, on relancera dessus On s'attendra et tout! Je m'en doutais. doutais Bon, dites-moi du, du coup dans oh les commentaires les gens si vous préférez mettre des vidéos à plusieurs. J'ai les check check. Vous préférez mieux qu'on soit que à deux avec fiches. Pour l'instant c'est qu'ils sont faits parce que... Hein, pour trouver des bonnes personnes qui veulent faire des vidéos, qui cliquent pas dans les vidéos et qui va bah, casse pas les couilles dans les vidéos. C'est un peu chaud. Un peu chaud. Après si vous voulez nous rejoindre, vous me dites dans les commentaires. Et on verra si on peut vous prendre dans, dans une petite team. Non, mais d'où il me tire dessus! Mais non! Ok. Ouais, je peux te je peux te Merde! Pourquoi je me prends le piège aussi? Donc t'as passé le canon là? Non, toujours pas. On tourne canon en fait. le bas Merde. Tu me disais dès que j'ai passé avec le canon. C'est bon. Oh, c'est bon, je arrivé à retourner au checkpoint Donc c'est bon, il y a il y a re, le, le, le canon là. Ah, non. Je suis mort. As hein. Je casse le canon maintenant. en arrière. Ah non, je suis du bon côté. Mais mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, d'accord. C'est bon, j'ai fini la map. Bon, c'est bon. Si j'ai pu. Euh, j'ai pu. Euh, j'ai pu. Du coup, les gens, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je suis désolé, je l'ai pas entendu, mais voilà, on a beaucoup de vidéos à faire parce que mon retard de 5 mois, tu vois. Du coup, les gens, euh, j'espère que vous avez aimé cette vidéo en compagnie de Fifi, sa chaîne en description. Donc, ouais. allez, va un eh ben, max de soutien parce qu'il va bientôt se faire opérer donc il ira du mal quoi et puis, on fera pas beaucoup de vidéos avec lui du coup vu que bah, il, sera, il sera opéré et bah du coup euh, on pourra pas on pourra pas genre faire des vidéos quoi c'est ça Fifish ouais. voilà du coup les gens j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas vraiment à vous abonner à Fifish il va bientôt faire des vidéos euh... Qui va envoyer quoi voilà cool. du coup allez à plus les gens n'hésitez pas à vous abonner et à liker ciao